Vous recherchez une montre cardio GPS complète avec toutes les fonctionnalités pour pouvoir suivre au mieux vos sorties sportives. Le problème, c'est que vous ne voulez pas avoir une montre qui prend la moitié de votre bras, une montre imposante sur votre poignet. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Sunto nous propose cette année la Suunto 5 Peak. Cette Suunto 5 est une montre assez compacte, légère durable qui va même embarquer un suivi d'itinéraire oui c'est la montre la plus compacte la plus légère que j'ai pu tester avec un suivi d'itinéraire mon test complet de la Sunto 5 pic, c'est maintenant et ça tombe à pic <fix> Commençons par regarder le design de cette Sunto 5 Peak. C'est une montre qui est assez originale pour le commun des mortels, mais qui va s'apparenter un petit peu à une look cardio GPS, dont elle fait partie. Néanmoins, on aura une grosse différence par rapport à la plupart des montres cardio GPS, ça va être sa taille. Elle est vraiment très très compacte par rapport aux performances et aux fonctionnalités de sport qu'elle permet. La Sunto 5PIC va avoir un cadran de 43 mm. Quand je vous dis qu'elle est petite, c'est par exemple son ancêtre, la Sunto 5, avait un cadran de 46 mm. Mais dans les montres cardio-GPS, on peut monter jusqu'à des cadrans de 50 mm, 48, 50, voire même 52. Au niveau des dimensions, pour être plus précis, elle mesure 43 mm par 43 mm avec une épaisseur de 12,9 mm. Son poids et de 39 grammes Ce qui est aussi très léger Pour une montre cardio GPS Vous l'aurez compris au niveau des dimensions On a quelque chose qui se veut très compact Au niveau des matériaux on a un boîtier en plastique Au niveau du bracelet on est sur du silicone Avec différentes couleurs de bracelet Je vous affiche les différentes couleurs Moi j'aime vraiment celle là qui fait vraiment Bracelet fait à partir de morceaux recyclés Ça a vraiment un look assez sympa La lunette qui protège l'écran est en a l'arrière, on va retrouver un cardiofréquence-mètre avec toute la technologie que Suunto sait faire, les petites broches de recharge et on va parler un petit peu de l'écran. C'est un écran LCD couleur disposant d'un rétro éclairage. Sur le côté droit, on retrouve trois boutons, sur le côté gauche, on retrouve deux boutons. On en parlera un peu plus dans la navigation juste après sur à quoi sert chaque bouton. Pourquoi autant de boutons Parce que l'écran n'est pas tactile. Voilà grosso modo pour le design, maintenant on va parler un petit peu des caractéristiques techniques de cette montre. Cette Souto 5 Peak va intégrer pas mal de capteurs dedans, des capteurs pour le sport, pour la surveillance de santé, etc. On va retrouver un capteur de fréquence cardiaque, un altimètre, un baromètre, un système par satellite qui va intégrer le GPS, le GLONASS, le Galileo, le, le QZSS et le Beidou qui dans cette montre nous permettra d'avoir un itinéraire de navigation, on le verra aussi dans les fonctions sport On aura un accéléromètre, au un gyroscope, bref la plupart des capteurs que l'on retrouve sur les montres connectées Cette montre est étanche jusqu'à 30 mètres, elle n'a pas de haut-parleur ou de micro Et c'est à peu près tout pour les caractéristiques techniques Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler déjà des premières fonctionnalités smart de cette montre Avant bien entendu de parler plus en profondeur des parties santé et sport C'est parti Commençons par regarder comment on navigue sur cette montre. On va voir du coup différents boutons qui vont permettre à la navigation. Le bouton en bas à gauche va permettre de revenir en arrière. Donc là je suis sur l'écran principal donc ça va me servir à pas grand chose. Le bouton en haut à gauche va me permettre de faire défiler différentes informations sur mon écran principal savoir si je veux la date, le pourcentage de batterie, l'activité etc etc. Le bouton en haut à droite et en bas à droite va me permettre de défiler en bas ou en haut. Lorsque je vais aller vers le bas, je vais avoir mes informations de santé quotidienne. à savoir le rythme cardiaque, le suivi du stress, le nombre de pas, le, les minutes d'activité, le sommeil, etc. A chaque fois, si je veux, je peux cliquer sur le bouton du milieu, qui est un petit peu le bouton de validation sur cette montre, pour pouvoir en savoir plus et en voir plus. Par exemple, voilà, sur mon sommeil, je vais pouvoir défiler avec les différentes informations de sommeil que j'ai, mon rythme cardiaque d'hier, d'avant-hier, etc. Pour revenir, hop, de même, sur le suivi cardiaque, si je remonte, par exemple, jusqu'au suivi cardiaque, je vais cliquer ici et j'aurai mon graphique de suivi cardiaque. Je pourrais, du coup, aller vers le bas pour défiler sur les informations. Lorsque du coup, depuis mon écran principal, je vais aller avec le bouton du haut vers le haut, je vais avoir mes différents menus avec le menu exercice pour lancer du coup un exercice et le menu navigation pour gérer la navigation. Au-dessus, j'aurai mon journal d'entraînement, le chronomètre, les paramètres et voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la navigation basique. Ensuite, lorsque vous allez faire un appui long sur le bouton du milieu, vous allez arriver sur les raccourcis qui vous permettent de mettre en mode ne pas déranger, d'activer le rétroéclairage, de paramétrer les alarmes, le chronomètre, de changer le cadran de la montre, etc. etc. Pour finir avec la navigation, lorsqu'on va faire un appui court sur le bouton, le bouton de validation, depuis l'écran principal, on va pouvoir contrôler notre musique et... Voir du coup la date avec certaines informations Parlons maintenant du coup de la personnalisation On va voir différents types de personnalisation Celle que je vous ai évoquée hein, Lorsqu'on va changer le cadran On va faire un appui long On va aller sur montre Et là on va pouvoir sélectionner Choisir entre différents cadrans On pourra choisir du coup entre 12 cadrans Qui sont directement proposés depuis la montre je n'ai pas trouvé la possibilité d'ajouter d'autres cadrans depuis l'application. Après, dans ces 12 cadrans, vous allez déjà trouver bah, ce qui vous intéresse le plus. Pour continuer du coup sur l'autre partie personnalisation, on va en parler maintenant, c'est la partie personnalisation plus côté sport. Ça, ça va pouvoir se faire directement depuis l'application. On va pouvoir aller sur notre... Montre, sur l'application Sunto, puis aller sur personnalisation des modes sportifs. Là, on va avoir du coup, lorsque je vais cliquer ici, vous allez voir, hop, on va avoir différents, mes différents modes sportifs. Lorsque je vais aller sur la partie sport, dans le menu... Puis la partie sport et je vais avoir le vélo, le trail, le running, etc, etc. Lorsque je vais du coup aller sur mon application, je vais pouvoir modifier cet ordre directement ici En enlevant par exemple marche, en enlevant natation, peu importe Et si j'enlève le trail, il disparaîtra de la montre et je vais pouvoir aussi ajouter d'autres modes En cliquant sur créer mode sportif, là je vais pouvoir voir pas mal, pas mal, pas mal, beaucoup hein, euh, Pratiquement tous les sports qui existent Si je vais par exemple hop sur euh, bowling, je vais pouvoir ajouter beaucoup et pour chaque mode de sport, je vais pouvoir personnaliser l'affichage des données. Par exemple, en lançant VTT, je vais pouvoir choisir pour mes différents affichages, qu'on verra bien entendu lorsqu'on va lancer une activité sportive, entre les options de données. Si je veux faire apparaître en haut à gauche, à la place de la distance, la cadence, etc., etc. Ça va me permettre de créer mes modes sportifs et je peux même ajouter des affichages. Dans les affichages données, je vais avoir pas mal de possibilités comme un graphique de fréquence cardiaque, les zones d'intensité, les intervalles. Bref, on aura une personnalisation quand même Accru de l'affichage des données pour les modes de sport et ça c'est important d'en parler parce qu'on est sur une montre carte GPS donc c'est même important d'en parler maintenant même si on est plus sur le côté sport que smart Ensuite, concernant les notifications, on va pouvoir du coup recevoir des notifications, des notifications d'applications, des notifications d'appels, de SMS directement sur la montre. Ça peut s'activer et se désactiver directement sur la montre en allant du coup dans les paramètres, en allant dans notifications et en les activant ou les désactivant. Lorsque je vais recevoir une notification, elle apparaîtra comme ça, directement, ça fera un petit bip, je verrai... Quelle application m'envoie la notification, là ce sera Instagram, je pourrais aller en bas, l'effacer, etc. Qu'en est-il maintenant des SMS Vous l'aurez compris, vous recevrez la notification de SMS. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un SMS assez gros, un hein, pavé, afin que vous puissiez vous projeter sur le troncage. J'ai reçu mon SMS de la part de Panacotech, je vais défiler et j'aurai un premier aperçu, mais je n'aurai pas la totalité. Et si je veux voir même la petite fin vous voyez, ça va m'envoyer directement sur effacer. On aura du coup la possibilité de voir quand même une bonne partie du SMS, mais pas la totalité, c'est pareil pour une notification de mail ou autre ou autre. Qu'en est-il maintenant des appels Lorsque quelqu'un va m'appeler, ma montre va vibrer, va sonner, avec le nom de la personne qui m'appelle. Je vais pouvoir aller vers le haut pour dire je veux répondre ou refuser. Lorsque j'appuie sur réponse, ça décroche sur le téléphone. Lorsque j'appuie sur refuser, ça refuse sur le téléphone. Concernant les apps de messagerie, vous recevrez les notifications, hein, comme sur votre smartphone. Ça, ça apparaîtra sur la montre. Continuons du coup avec les autres fonctionnalités smart. Je vous avais parlé des musiques. On va pouvoir du coup... Contrôler hein, notre musique depuis la montre La montre va servir vraiment comme une télécommande Vous n'allez pas pouvoir mettre des musiques dedans Vous n'allez pas pouvoir voilà, synchroniser votre montre Forcément avec Spotify ou Deezer Mais vous allez pouvoir du coup Lorsque votre musique est prête sur votre téléphone Vous lancez une musique même avec Spotify ou Deezer hein, Peu importe Lorsqu'elle sera sur votre téléphone Vous allez pouvoir la contrôler depuis la montre En mettant play, en mettant pause En restant appuyé pour aller sur précédent Ou en appuyant sur suivant c'est plutôt pratique parce que on peut atteindre ce petit menu contrôleur depuis une activité sportive Et ça c'est top que lorsqu'on est en train de courir et qu'on n'a pas notre téléphone dans la main De pouvoir au moins changer la musique Qu'en est-il maintenant des autres petites fonctionnalités que je pourrais appeler smarts On va les retrouver en montant sur le menu ici On va avoir par exemple le chronomètre Où on pourra lancer un chronomètre, arrêter un chronomètre le réinitialiser on pourra aussi choisir directement différents tailles de, cro de minuteurs avec un minuteur de 5 minutes etc etc ensuite dans les réglages on va aller pouvoir personnaliser aussi des alarmes et ça ça peut être sympa d'avoir une alarme pour se réveiller le matin on la configure une fois, tous les jours, peu importe. Puis, on choisit l'heure. Qu'en est-il, du coup, des paramètres Vu qu'on est dedans, on va continuer de les explorer. Au niveau des paramètres, vous allez pouvoir avoir des paramètres et des réglages généraux, plutôt généraux, avec l'heure et la date, la langue, la tonalité, le rétroéclairage, si vous voulez l'activer ou non, le mode économie d'énergie, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir... Allez chercher la connectivité Bluetooth. Est-ce que vous voulez vous mettre en mode avion ou non Et après, vous aurez quelques petits réglages au niveau de la navigation, des entraînements, du sommeil, du contrôle de musique, etc., etc. Voilà pour ce qui est de la partie plutôt smart de cette montre. Maintenant, on va parler de la partie santé. Parlons maintenant de la santé. Nous, l'avons vu lors de la navigation, on va pouvoir avoir quelques éléments de santé quotidienne directement depuis la montre, tels que le rythme cardiaque on va pouvoir aller voir plus précisément le suivi en fonction de la journée vous allez pouvoir aller voir le suivi du stress directement aussi depuis la montre vous allez pouvoir avoir le suivi du nombre de pas et au delà du nombre de pas vous aurez votre historique sur les jours précédents le temps d'entraînement avec les minutes d'entraînement sur la semaine ainsi que le sommeil on l'a vu on va pouvoir aller dans les détails sur la montre directement pour avoir un petit aperçu hein, même si il est assez complet on va pouvoir aussi aller plus loin et on va pouvoir surtout avoir notre historique et nos données de façon un peu plus sympa lorsqu'on va aller sur l'application parce que oui là on est quand même sur un petit écran alors que sur l'application on va pouvoir voir tous les graphiques assez simplement. Lorsque je vais lancer mon application Sunto, j'aurai ma page d'accueil qui va récapituler toutes mes activités moi ce qui m'intéresse là c'est de parler plutôt de la santé J'irai donc sur l'onglet du milieu L'onglet du milieu va m'amener sur mon journal Sur mon journal je vais avoir différents types d'informations Différents onglets, différentes possibilités Lorsque j'arrive directement sur mon journal Ça va me récapituler mon activité Qui a été faite du coup avec mon iPhone Via cette montre Vous allez voir que j'ai fait une activité hier avec mon iPhone Avant j'étais du coup sur mon téléphone Android On va en parler bien entendu juste après Qu'il n'y a pratiquement aucune différence Entre l'application sur Android et sur iPhone Je vais pouvoir avoir mon nombre de pas sur la journée mon nombre de calories brûlées sur les, la journée et mes nuits où j'ai porté la montre durant mon sommeil Lorsque je vais vouloir avoir un peu plus d'informations, par exemple sur le sommeil, je vais pouvoir cliquer sur le sommeil d'aujourd'hui, ça va me dire un récapitulatif du sommeil d'aujourd'hui. Avec le temps de sommeil, la ressource au réveil, la qualité de sommeil, le rythme cardiaque durant le sommeil, etc. etc. De même, lorsque je vais aller sur le nombre de pas, si je clique sur le nombre de pas d'hier, j'aurai ma journée d'hier grosso modo. En fonction d'où je clique, j'aurai ma synthèse entre le sommeil et mon activité quotidienne qui va se succéder. Ça va être assez complet, ça va être assez précis, mais c'est vrai qu'on peut voir sur certaines autres applications plus de détails et plus de comparaisons mais là ce qu'on va chercher avec ce type de montre c'est complètement rempli une précision dans le rythme cardiaque dans l'activité quotidienne une précision et une simplicité dans la ressource du sommeil car on va vraiment vouloir utiliser aussi cette montre pour son côté sport qu'on va évoquer maintenant Parlons maintenant des fonctions sport de cette montre. On va commencer par le plus simple comment lancer une activité sport. On l'a vu, on va pouvoir du coup, hop, aller au dessus et là, on va pouvoir lancer différentes activités. Le VTT la course à pied, etc, etc. Ça, vous vous souvenez, où je vous renvoie dans la partie personnalisation, je vous ai montré qu'on peut personnaliser cet écran, ainsi que les écrans de données qu'on va avoir juste derrière. Par exemple, si je lance une course, je vais pouvoir lancer en appuyant ici, pour le début de la course. En haut, je vais avoir mes informations si le rythme cardiaque est pris, le, la batterie, si le GPS est OK. Et si je vais en bas, je vais pouvoir aller avoir quelques options. Parmi ces options, je vais pouvoir activer ou non des Sunto Plus Guides. Ces Sunto Plus Guides, on va en parler juste après, vous inquiétez pas. J'aurai aussi la possibilité d'activer des fonctions Sunto Plus qui vont me donner des écrans de données un petit peu différents. Pareil, on va aller les voir juste après aussi, vous inquiétez pas non plus. J'aurai la possibilité de gérer mes zones d'intensité cardiaque, si je veux que ce soit une zone de fréquence cardiaque ou une zone d'allure. J'aurai la possibilité d'ajouter un objectif, si oui, de durée, de distance, etc. J'aurai la possibilité d'activer la navigation en mode petit poussé, en mode POI, en mode itinéraire, chemin tracé... On va en parler aussi, ne vous inquiétez pas, juste après. J'aurai la possibilité d'ajouter des entraînements à intervalles. Là aussi, on va en parler juste après. D'activer le GPS, le rétroéclairage, la fréquence cardiaque, le mode de batterie qu'on veut utiliser. Ça veut dire, est-ce que je veux être en mode performance, endurance et tour Ça va dépendre, en gros, euh, de la durée de votre training. Hein, si vous partez sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les pauses auto et les sensations, voilà une fois qu'on a tout configuré, il nous suffit juste d'appuyer. Je suis dans mon studio, le signal GPS n'a pas été trouvé, ce qui est à peu près logique. Hein. Et je vais avoir mes différents écrans de données. Je vais pouvoir, en cliquant sur le bouton du milieu, switcher entre différents écrans qu'on avait bien entendu vus ensemble et bien entendu la musique aussi. Lorsque je vais appuyer sur le bouton du bas, je vais pouvoir lancer des tours. Lorsque je vais appuyer sur le bouton du haut, je vais pouvoir mettre pause. Là, ça va me permettre de faire retour. Voilà comment lancer une activité physique de base, que je vous disais de base, de base, de base. Maintenant, on va voir comment récolter les informations de mon activité physique de base. On va les retrouver directement depuis l'application, depuis l'application Sunto. Dans l'application Sunto, on va avoir différents moyens de retrouver nos activités physiques, soit avec la page d'accueil qui va résumer toutes les activités physiques que j'ai faites avec ce téléphone et cette montre. Je vais pouvoir aussi aller dans l'agenda qui me dira en gros quel jour j'ai fait des exercices. Peu importe par où vous, vous passez, lorsque vous allez cliquer sur votre activité vous allez avoir votre map, votre carte puis pas mal d'informations sur votre activité comme la durée, la distance, l'allure moyenne, l'allure maxi, la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque maxi le nombre de calories, euh, TSS BTE, le ressenti la vitesse moyenne, la cadence, etc., etc vous allez avoir aussi des graphiques comme la zone de fréquence cardiaque ce graphique là qui nous montre euh, les différentes euh, fréquences cardiaques en fonction de lorsque je courais ou je faisais des pauses, l'allure pareil, puis si vous avez lancé un tour, vous allez avoir vos différents tours faits manuellement ou alors par tous les 1 km ou alors tous les 5 km vous aurez le graphique de l'allure en swipant vous aurez le graphique de l'altitude en swipant la cadence, en swipant la vitesse moyenne en swipant la vitesse verticale bref on est vraiment sur un rendu de prise d'exercice assez complète maintenant allons explorer les différentes possibilités et les différentes autres fonctionnalités continuons avec les fonctionnalités liées aux entraînements directement comme par exemple les fonctions guide je vous le disais, on l'a vu dans les paramètres d'une course, on va pouvoir faire intégrer un guide. Mais qu'est-ce que c'est qu'un guide Lorsqu'on va aller sur l'application, qu'on va aller sur ma montre, je vais pouvoir avoir les Sunto plus guides. Là, je vais avoir différents guides, différents... Qui vont me permettre en gros d'avoir un assistant en temps réel sur la Sunto Grâce à différentes applis Je pourrais donc avoir par exemple le guide de Running for Drills Le guide de strength Exercise etc etc Lorsque je vais cliquer dessus je vais pouvoir le transférer sur la montre Et je le retrouverai du coup lorsque je lancerai mon exercice Alors à quoi va servir vraiment ce guide Lorsque je l'ouvre je vais avoir plus d'informations Ça va me donner une liste d'exercices Des exercices que je vais pouvoir faire Et qui seront dans ce guide On va lancer un guide pour que vous voyez ce que ça donne sur la montre je vais aller dans course je vais aller dans guide je vais aller sélectionner running form drills je vais revenir et je vais démarrer je vais donc démarrer mon activité qui va suivre du coup le guide et là en défilant sur les cadrans j'arriverai sur le cadran du guide qui me dit soyez prêt on va commencer d'appuyer sur le bouton du bas je lance le bouton du bas et là on me donne un exercice à faire cet exercice pendant trois minutes je peux l'effectuer. Puis, on est parti, on fait cet exercice, etc, etc. Une fois fini, on va pouvoir enchaîner sur les autres exercices. Comme je vous disais, hein, vous pouvez aller voir les exercices directement sur l'application qui va vous amener sur le site pour avoir les différents modes d'exercice. Mais ça, c'est plutôt pas mal d'avoir ces kits. Parlons maintenant des fonctions Sunto+. Plus. On les a vu aussi qui se paramétraient dans la configuration des exercices. Ces fonctions plus vont nous permettre d'introduire de nouvelles fonctionnalités durant les entraînements avec de nouveaux écrans lors de d'écran de données on va voir par exemple voilà la fonctionnalité burner qui va nous montrer en gros le pourcentage de graisse brûlée la fonction sunto plus climb qui va nous permettre plus pour l'entraînement montagne la ghost runner etc etc lorsqu'on les active et lorsqu'on les ajoute dans notre entraînement ça va s'ajouter du coup aux écrans de données lorsqu'on va défiler ça c'est plutôt pas mal aussi maintenant Parlons de la navigation, oui c'est une des fonctionnalités, les, enfin pour moi qui est les plus phares pour une montre aussi compacte, ça va être la navigation. On va avoir différentes possibilités de navigation hein, dans cette montre, on va aller dans navigation, je vais cliquer et là on aura du coup le POI, l'itinéraire, notre emplacement et après ce sera les paramètres. Que je vous explique la différence entre chacune thématique le POI c'est le point d'intérêt c'est un lieu important qu'on va pouvoir sauvegarder pour s'y rendre plus tard lorsque vous êtes en train de faire un running vous pouvez enregistrer un emplacement comme POI et comme ça lorsque vous voulez vous y rendre en PO ou lorsque vous, êtes faire un, vous allez faire un trek vous pouvez après avoir l'itinéraire pour revenir sur ce POI vous sauvegardez votre POI votre position actuelle vous l'ajoutez dans l'application et vous le synchronisez à la montre ensuite il sera possible du coup d'avoir votre navigation vers ce POI la deuxième possibilité c'est les itinéraires. Moi c'est ce que j'utilise le plus. Vous allez avoir la possibilité du coup de charger directement des itinéraires sur cette montre. Comment va-t-on faire cela Vous allez avoir différentes possibilités. Soit vous allez pouvoir directement aller sur l'application Sunto, aller sur la partie où il y a la petite map, cliquer sur plus et écrire sur importer un fichier GPX. Vous allez chercher votre fichier GPX, ce que vous avez au préalablement envoyé sur votre téléphone, et vous le transférez. Dernière possibilité, ça va être de créer directement un parcours, directement sur l'application. Vous allez ici sur l'application, vous mettez un point A, vous cliquez sur un point B, et là vous avez votre petit parcours. Vous cliquez sur Terminer, vous l'appelez par exemple Parcours 45, Terminer, vous mettez Utiliser dans la montre, vous enregistrez, et à la prochaine synchronisation. Ça va du directement vous mettre l'itinéraire. C'est la même chose pour la création des POI. Vous allez pouvoir, du coup, créer votre POI ici. C'est assez simple à faire et facile à mettre en œuvre. Ensuite, lors de la synchronisation, on retrouvera notre parcours sur la montre. Pour finir avec les fonctionnalités de navigation, lorsque vous allez aller sur votre emplacement, là, vous allez pouvoir rechercher votre emplacement, et une fois que l'emplacement est trouvé, vous allez pouvoir l'ajouter en POI afin du coup d'avoir de créer votre point d'intérêt. Maintenant, comment navigue-t-on ou comment utilise-t-on un POI ou un itinéraire Ça va être assez simple à mettre en œuvre. Par exemple, lorsque je vais vouloir lancer une navigation sur un itinéraire, je vais pouvoir cliquer sur je sais pas, cet itinéraire-là. Je vais cliquer dessus et là, j'aurai du coup mon itinéraire. Je vais pouvoir cliquer sur sélectionner et là, je vais pouvoir soit le lancer dans un exercice c'est-à-dire le lancer pour aller faire une course à pied, le lancer pour faire du vélo, etc. Soit je vais pouvoir utiliser, en cliquant en bas, sur naviguer seulement, naviguer uniquement. Naviguer uniquement ne me fera pas lancer un exercice. Ça me fera directement voir l'itinéraire, voir par rapport à où je me situe l'itinéraire. Là, ça me dit que je suis hors itinéraire et vu que je capte pas forcément ma position, euh, je vais pas pouvoir le rejoindre facilement. Dans tous les cas, lorsque je vais écrire sur commencer un exercice, ça va directement, vous vous souvenez, dans les paramètres de l'exercice, ça va directement m'inclure l'itinéraire itinéraire que je voulais et lorsque du coup je vais défiler lors de ma course à pied par exemple j'aurai mon itinéraire je vous montre une petite illustration que j'ai pris rapidement lorsque je faisais ma course à pied avec l'itinéraire on va pouvoir du coup suivre mon itinéraire on n'aura pas comme sur google maps tout le nom des rues etc mais on aura en gros l'itinéraire qu'il faut suivre lorsqu'il faut tourner ou non et l'itinéraire va suivre du coup la route qu'on aura déjà préalablement créé lors de la création de l'itinéraire. Et c'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa lorsqu'on va créer à l'avance notre petit itinéraire et qu'on va s'amuser à aller courir à des endroits qu'on ne connaît pas. Il y aura aussi une petite possibilité lorsqu'on va courir ou va faire un sport, c'est d'aller sur la navigation lors de l'activité sportive pour faire itinéraire chemin retour lorsque je serai sur ma course à pied, je vais pouvoir aller cliquer en bas, soit enregistrer mon emplacement, soit cliquer ici sur direction retour pour pouvoir du coup retourner à voir l'itinéraire qui se met à jour pour aller à l'endroit où je suis parti. Ajouter du coup pendant la course à pied mon POI pour aller naviguer vers un POI ou du coup aller sur un itinéraire et ça aussi c'est plutôt pratique de pouvoir aller courir peu importe et d'avoir juste à mettre chemin de retour pour revenir sur ses pas. Voilà pour ce qui est de la section navigation itinéraire, suivi sportif, suivi de navigation pendant le sport, suivi d'itinéraire pour le sport maintenant on va parler un petit peu de la précision oui car souvent qui dit montre cardio GPS dit bonne précision au niveau des capteurs, et voilà ben on est en plein dedans. J'ai comparé, du coup, lors d'une activité sportive, le cardio fréquence -mètre de cette monde, avec celui de ma ceinture cardio-fréquence-mètre. Il y a une précision vraiment très accrue sur la montre Sunto 5 Peak. Et est-ce que ça me surprend Non, parce que Sunto est quand même assez calé au niveau de la précision, la précision cardiaque, Précision GPS, bref, toutes les sortes de précisions. Car oui, lorsque j'ai aussi comparé la montre, la précision GPS de la montre, avec celle de mon téléphone, on voit que le pourcentage d'erreur est très faible et je ne sais pas forcément quel GPS est le mieux entre mon GPS de mon téléphone ou celui de la montre car le service GPS de cette montre est quand même assez développé. Au niveau du comptage des pas, la précision podométrique on reste aussi sur une approximation lors d'une comparaison avec un podomètre que j'ai mis sur ma poche qui reste dans la partie correcte de mes tests de montre connectée, c'est à dire on a au maximum 4 à 5% d'imprécision au niveau du nombre de pas sachant que le nombre de pas est pris au niveau du poignet, alors que mon podomètre est pris au niveau de ma jambe, ce qui pour moi fait que cette montre sera précise au niveau cardiaque, au niveau GPS, au niveau podométrique. Bref, elle va vraiment répondre à toutes les caractéristiques qu'on veut pour une montre cardio GPS, même si elle est toute compacte. Voilà, les amis, pour la partie sport. Maintenant, parlons de l'autonomie. Parlons de l'autonomie. Personnellement, j'étais plus aux alentours d'une semaine, de 7 jours, en fonction de l'utilisation que j'ai faite sur cette montre, sur mon iPhone ou sur Android, il n'y avait pas vraiment de différence sur l'autonomie. Ce qui va bouffer le plus d'autonomie, hein, ça va être votre utilisation au niveau GPS, parce que plus vous allez être sportif, plus vous allez utiliser cette montre, par exemple, sur du suivi d'itinéraire ou même du suivi de GPS lors d'un trek, d'un trail, etc. Bah plus ça va consommer la batterie de la montre. Moi qui reste sportif à batteur, j'ai utilisé cette montre sur trois activités sportives suivies GPS sur la semaine plus, après, j'ai quand même pas mal trifouillé sur la montre, je l'ai utilisé pour tester les différents modes, etc. etc. Et ça m'a amené, voilà comme je vous le disais, à peu près à une semaine d'autonomie. Sachant qu'on va avoir différents modes dans le suivi GPS et que la marque évoque une autonomie de 20 heures en mode performance, 40 heures en mode endurance et de 100 heures en mode tour, on a une autonomie correcte et même plutôt complète pour une montre de ce type. Parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs. Qu'en est-il de mes points positifs Et mes points négatifs Mon premier point positif Ça va être l'aspect compact de cette montre Pour une montre qui va englober à la fois toutes ces fonctionnalités sport Qu'on a vues ensemble Le suivi d'itinéraire et même Toute cette technologie dedans Avoir une montre aussi compacte, aussi légère Ça va permettre à beaucoup De franchir le cap, parce que Les montres carte GPS d'ordre général Sont assez imposantes, assez grosses Et on les porte du coup plutôt que lorsqu'on va faire Une activité sportive alors que cette montre elle passe parfaite dans la vie de tous les jours. Le deuxième point positif, ça va être bien entendu le côté sport. Hein. Moi j'aime avoir un suivi d'itinéraire, pouvoir paramétrer un itinéraire, le mettre sur ma montre et pouvoir aller faire du VTT ou pouvoir aller courir en regardant l'itinéraire pour essayer de trouver de nouveaux coins, de nouveaux tours. Et ça, c'est vraiment possible et de manière vraiment simple sur cette montre, même pour les amateurs comme moi. Il n'y a pas une grosse complexité pour la création d'itinéraire et l'importation d'itinéraire sur la montre et ça, c'est vraiment top. Dernier point positif, ça va être sur rapport qualité-prix. On est sur une montre qui est quand même à 299,99€, ce qui est quand même un bon budget pour une montre connectée mais pour une montre carte GPS on est quand même sur le bas de ce qui se fait et avoir à ce prix là un suivi d'itinéraire très correct et des fonctionnalités voilà poussées sport c'est vraiment très intéressant qu'en est-il maintenant de mes points négatifs mon premier point négatif on va pas se mentir ça va être quand même l'écran L'écran euh, qui n'est pas forcément tactile, ça je peux le concevoir hein, sur les montres cartes de GPS, mais qui manque un petit peu de luminosité, surtout lorsqu'il fait assez sombre, la nuit, etc. Il manquerait de pouvoir régler l'intensité du rétroéclairage. Je ne parle pas de mettre un écran à dessus parce que là le prix gonflerait, mais voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour rendre cet écran un peu plus friendly. Deuxième petit point négatif aussi, ça va être l'étanchéité. On est que sur du 3 ATM, alors que maintenant la norme ça reste du 5 ATM, le 3 ATM va nous permettre quand même de faire des sports tels que la natation, etc, etc, mais il ne faudra pas forcément trop s'aventurer dans les profondeurs. Voilà les amis pour mon test complet de la Sunto 5 Up Peak, si vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, en attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech, merci, à bientôt sur la chaîne pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification, à bientôt